Bonjour Calvin, merci de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler peut-être de ce que tu fais dans la vie et de ce que tu fais sur internet C'est le moment de faire ta pub. Bon alors moi c'est Calvin et, euh, et, et ma passion dans la vie c'est la bande dessinée. J'aime bien le tatouage aussi mais, euh, mais la bande dessinée c'est vraiment une histoire d'amour depuis très très longtemps. Et, euh, et ma bande dessinée préférée du monde c'est Calvin et Hobbes. C'est très très évident d'ailleurs. Sur les internets, eh ben, je, je tiens 2 euh, trois comptes Twitter. Il euh, y, y en a un qui me permet de parler de moi et d'interagir avec mes amis. Et je, parfois je fais des trades un peu militants dessus. Et euh, j'en ai un autre où je parle de bande dessinée. Et euh, sinon j'ai un, un Tumblr qui, qui, que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Pour, euh, parce que Twitter ça suffisait pas. Comme lors des précédentes interviews, je t'avais demandé de réfléchir à des mots pour te définir. Est-ce que tu pourrais nous les présenter voilà, donc mes mots sont euh, trans-FTM, autiste, bi et polyap. Polyap pour polyamoureux. FTM ça veut dire euh, female to male parce que le vocabulaire il vient un peu des États-Unis je crois. Euh, et trans ça veut dire que euh, ben, quand je suis née on m'a euh, assigné fille, donc ça veut dire que le médecin a coché la, la petite case fille parce qu'il hum, cette personne est pourvue d'organes génitaux féminins. Sauf qu'en en fait, ben euh, non, et quand j'ai grandi je me suis dit hum, j'aurais tellement aimé être un garçon. Et, euh, et, et un jour, j'ai découvert que j'avais le droit. Je suis trans, parce que, pour moi, je suis un garçon. Mais la société, quand je suis née, a dit que j'étais une fille. Pour moi, c'est faux. Comment tu t'es rendu compte que tu étais un garçon trans J'avais aucune idée que, les, que, que être, être trans, ça pouvait exister dans ce sens-là. Les exemples de, de femmes trans qui ont, qui ont été très médiatisées, bon forcément, avec tout le, tout le panel de transphobie que ça suppose, moi, j'avais jamais eu de modèle de, de personnes trans euh, FTM dans ma vie, donc je ne savais même pas que c'était possible. Donc j'ai plus ou moins passé mon enfance à me dire hum, « pourquoi est-ce que je suis pas un garçon ?» C'est trop nul, parce que j'aurais tellement aimé être un garçon. Et du coup, quand j'étais en, en terminale, euh, j'étais dans un internat, donc c'était un internat non mixte spécial fille, mais il se trouve que il y avait euh, une personne trans FTM dans ma chambre, qui était du coup aussi dans l'internat des filles et qui était au placard, parce que c'était pas un lycée qui, qui, qui, qui était très euh, cool avec, euh, avec tout ça. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai découvert que on, Pouvait, euh, on pouvait dire euh, je suis un homme alors qu'on avait été à signifie et du coup bah, il a fallu que je rencontre quelqu'un, en vrai. L'été, juste après mon bac, j'ai fait mon coming out à mes parents euh, mais c'était un coming out de non-binaire en disant euh, bon bah, je pense que je suis à genre parce que c'était le bordel dans ma tête, c'était mais, mais qu'est-ce que je suis en fait et bien je pense que je ne suis rien de tout ça. Du coup dans ma tête je n'avais aucun genre et ça m'a juste permis d'avoir une période où je, où je pouvais dire euh, bon ben bah, là je vais essayer de me genrer au masculin pour voir ce que ça fait et il se trouvait que être genre au masculin, c'était tout ce dont j'avais besoin. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais un, un, un homme, mais pas que, parce que mon genre est un peu compliqué. C'est genre un, un petit mélange de garçon, de, de neutre et, et d'autres trucs que j'arrive pas forcément à définir. Garçon, c'est la partie la plus importante, et c'est comme ça que j'exprime mon genre social. Ensuite, tu as écrit le mot autiste. Est-ce que tu pourrais nous en parler Être autiste, c'est une divergence neurologique. On ne sait pas exactement par quoi est-ce qu'elle est causée. Il euh, y a des gens qui disent que c'est à cause du gluten ou des trucs comme ça. Bon, moi, je préfère qu'on cherche pas trop d'explications parce que ça pourrait amener à du... Ce serait comme chercher la cause qui fait que quelqu'un est trans, ça pourrait amener à des trucs pas cool, genre euh, de l'eugénisme ou des choses comme ça. Donc je préfère qu'on cherche pas trop, enfin, surtout qu'ils essayent de trouver ça pour éviter ça, alors qu'être autiste, en soi, c'est pas forcément mal. C'est euh, la vision que la société en a. Mais du coup, euh, être autiste, c'est une divergence neurologique et ça se manifeste par... Euh, Plusieurs choses. L'hypersensibilité, surtout sensorielle, mais ça peut être aussi émotionnel, c'est quand, euh, par exemple, si vous avez déjà pris les transports en commun, vous savez que euh, c'est stressant quand il y a beaucoup de gens qui passent tout autour de vous, et qu'il y a le train qui arrive et qui fait « en s'arrêtant, Et ben euh, pour les autistes, c'est un peu comme si le volume était poussé à fond tout le temps. Euh, moi, j'ai un peu ça, l'hypersensibilité auditive. Les transports en commun, c'est super compliqué, parce qu'il y, y a des codes de partout, il y a des, des, des indications qu'on n'arrive pas toujours à repérer. Il y a des gens qui sont partout, qui vous bousculent, et quand on a l'hypersensibilité tactile aussi, c'est compliqué. Ça peut aussi être l'hypersensibilité visuelle, quand les sources de lumière fortes font très très mal à la tête. Il y a l'odorat qui peut être super développé aussi, mais, mais pas forcément dans le sens « Ah, je peux reconnaître un parfum entre mille », c'est plutôt d'avoir le volume poussé à fond. Encore une fois, donc c'est pas forcément un positif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes qui utilisent des bouchons d'oreilles ou des choses comme ça, parce que l'ouïe est souvent un, un sens qui est très très sollicité, surtout quand on habite dans les grandes villes, qui y a beaucoup de bruit tout le temps. Une autre caractéristique de l'autisme, c'est on appelle les intérêts restreints, qu'on peut aussi appeler les intérêts spécifiques, parce que intérêt restreint, ça fait un peu oui, je fais mon truc dans mon coin. En fait, c'est quand euh, le cerveau se fixe sur, euh, se fixe en quelque sorte sur un intérêt en particulier. Moi, bon, euh, par exemple, ça fait très longtemps que j'ai un intérêt sur Pokémon et que du coup, je connais tous les Pokémon par cœur et je, je suis avec attention euh, toutes les nouvelles et que c'est un, un sujet que je connais très très bien. Et on en a tous quelques-uns, il y, y a certaines personnes qui en ont juste deux ou trois, il y en a d'autres qui en changent souvent ou ça revient par cycle. Globalement, c'est une manière euh, d'avoir un petit bout du monde qu'on a et que nous on peut classer, organiser et qu'on va connaître par cœur et sur lequel on peut se reposer et c'est souvent pour ça que pour les, les personnes qui sont très très spécialistes d'un sujet sont parfois ce qu'on appelle sur le spectre autistique, le TSA. Il y a la chaîne de Super Puppet qui est très intéressante par rapport à ça parce que en plus c'est une femme. Le sous-diagnostic des, des femmes et des personnes affables comme moi est, est vraiment très important. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui disent euh, qu'il y a beaucoup plus de garçons autistes que de filles mais mais ce pas forcément vrai. Par exemple, au niveau des intérêts restreints, un garçon qui va s'intéresser euh, à, à un sujet spécifique va être beaucoup plus pris au sérieux parce que les, les centres d'intérêt qu'on va encourager chez les garçons euh, par exemple ça va être les, les voitures, il y a beaucoup d'enfants de, autistes qui s'intéressent aux au transports en commun par exemple euh, qui, qui connaissent les horaires par cœur parce que parfois avec la synesthésie... La synesthésie, euh, synesthésie c'est quand on a des chiffres ou, euh, ou des lettres ou des mots et qu'on mélange ça un petit peu avec les sens. Moi je vois plus ou moins les, les mots en couleur. c'est-à-dire me dit mardi et dans ma tête il y a un petit peu de jaune par exemple. Mais, mais c'est pas, euh, pas envahissant. Alors quand j'étais jeune, J'étais le genre euh, très bon à l'école mais sans faire d'effort. J'étais genre extrêmement honnête, je comprenais pas bien les interactions sociales euh, avec les gens. Je restais souvent dans mon coin, dans la, dans la cour, à lire des bouquins. Euh, enfin, enfin voilà, je comprenais pas la sociabilisation à l'école d'une manière générale. Je comprenais pas le concept de popularité. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans le, tout ce qui était interaction sociale que je comprenais pas bien. Et puis quand je suis arrivée au collège et que euh, le harcèlement scolaire euh, s'est intensifié, ma maman a découvert euh, ce qu'on appelle euh, les HQI, les surdoués, qui sont une autre variation neurologique qui euh, est reconnue comme étant plus courante dans la population. Euh, J'ai été diagnostiquée de ça et pendant très longtemps je pensais que j'étais simplement surdouée, en quelque sorte parce que alors, en fait on peut être les deux, mais je ne le savais pas. Et un jour quelqu'un m'a dit « mais en fait on peut être les deux ». Et euh, du coup, j'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages sur l'autisme. Euh, j'ai rencontré, grâce à Twitter, beaucoup de gens qui étaient également autistes et qui m'ont parlé de, de ce qu'ils vivaient. Et ça ressemblait tellement à ce que je vivais que, bah, en fait, c'est comme, comme pour la transidentité. Je pouvais pas me fier à ce qui se passait dans les médias, il fallait que je rencontre des vrais gens qui avaient la même chose que moi pour me rendre compte que c'était ça que je vivais. Il y avait aussi le fait que j'étais une fille, enfin j'étais perçue comme une fille et, euh, et du coup forcément le, bah, une fille qui reste dans son coin c'est normal parce que les filles elles sont censées être passives et elles sont censées euh, pas trop la ramener et, euh, et être bonne élève et être sage et c'est selon des choses que l'autisme engendre le fait d'être bah, un peu tout seul parce qu'on ne comprend pas bien les autres ou, euh, ou de s'intéresser à des sujets spécifiques et du coup bah, de lire beaucoup dans son coin. Toutes ces choses-là font qu'on ne diagnostique pas très bien les filles. Et, et c'est un peu un, un, le serpent qui se met à la queue parce que vu qu'on croit qu'il n'y a pas beaucoup de filles autistes, on les diagnostique pas beaucoup et du coup on croit qu'il n'y a pas beaucoup de filles autistes, etc. etc. Tu m'as parlé du fait que l'autisme pouvait entraîner des confusions dans la perception du genre, en particulier de son propre genre. Est-ce que tu pourrais expliciter alors, j'ai un petit peu parlé de la manière dont l'autisme fait que tu comprends pas très bien les interactions sociales. Globalement, moi, si les règles ne sont pas explicitées, s'il n'y a pas un petit panneau pour m'expliquer les choses, j'ai beaucoup de mal à comprendre. La plupart des conventions sociales, c'est du, du par cœur que j'ai. Je sais qu'il faut... Euh, dire bonjour, je, je sais qu'il faut serrer la main euh, si on connaît la personne à tel degré, mais souvent c'est très très dur de, de comprendre. Et le genre est une partie du social qui est très très reliée à tout, toute, cette, euh, toute cette partie de, de non-dit, une espèce de conscience collective où on sait qu'un homme ça doit plutôt se comporter comme ça, Femme, ça doit plutôt se comporter comme ça, donc tout simplement le fait que le genre est social et que le social est quelque chose qui est perçu différemment quand on est autiste ou qui est euh, vécu différemment. Je sais qu'il y a une très grande partie des personnes autistes qui sont, euh, bah, qui, qui sont euh, LGBT+. Et il y a notamment beaucoup beaucoup de personnes non-binaires, donc des personnes qui se reconnaissent tout simplement pas dans euh, la binarité homme-femme. Je sais que certaines personnes qui sont autistes ont un genre qui dépendent de, de l'autisme. Je pense que c'est important d'écouter les, les personnes qui en parlent, parce que c'est pas parce qu'une qu personne a un genre qui n'est pas reconnu euh, socialement, qui peut pas avoir des, des convictions à côté qui peut pas être confronté à une transition. Euh. Après ça c'est le, le moi militant qui parle parce que... je. Je vois beaucoup de personnes LGBT euh, refuser les, les, les nouveaux mots, tout ce qui est lié à la non binarité ou même refuser d'inclure les, les luttes des personnes neuroatypiques. Pour terminer, qu'est-ce que tu entends par bi et poli À une époque, je me suis revendiquée pan, parce que pareil, j'avais un modèle qui se revendiquait pansexuel, et où je me disais « Ah, mais enfin, quelqu'un qui parle de ce que je ressens ». Et après, j'ai découvert que bi pouvait être aussi, aussi inclusif. J'ai choisi bi pour la signification historique du mot, mais en vrai je pense pas qu'il y ait tellement de différence et que le débat bipan n'a pas forcément lieu d'être. Je suis attirée par les personnes de même genre, donc les personnes qui ont un genre plutôt masculin, et par les autres genres, et euh, voilà, globalement c'est ça. Il y a des petites différences, je suis globalement plus attirée par les hommes, mais ça rentre dans le grand parapluie des bisexualités, donc pour moi je suis, je suis bi, tout simplement. Et euh, polia, ça veut dire polyamoureux, euh, ça veut dire que je peux entretenir des relations romantiques, avec plusieurs personnes à la fois. Je ne suis pas jaloux du fait, par exemple, que euh, une ou un de mes partenaires ait d'autres partenaires à côté. Et Moi-même, j'étais en relation mono pendant très longtemps et euh, j'étais malheureux et ça s'est mal passé parce que j'étais poli et, euh, et parce que je, je tombais fatalement amoureux d'autres personnes en même temps. Et euh, que ça faisait forcément du mal à moi parce que j'étais dans une relation exclusive alors que je ne suis pas exclusif Et forcément, ça faisait du mal à, à la personne à côté qui était exclusive et qui me, me voyait... Euh, tomber amoureux d'autres personnes. Quand est-ce que tu as compris que tu étais bi et que tu étais poli Alors euh, bi, ça a été assez rapidement parce que euh, quand j'étais assez jeune, je suis tombée sur, euh, sur des des bandes dessinées militantes LGBT, euh, par exemple sur euh, le, le projet 17 mai, qui a été super important, puisque ben, c'était de la bande dessinée, donc euh, c'était trop bien, et en plus ça parlait de revendications LGBT. Et là, je me suis dit ah, mais en fait ça existe, et c'est là que je me suis rendu compte que euh, la communauté LGBT existait, que c'était, c'était pas, euh, que ça ne concernait pas trois personnes dans la planète, mais que, que c'était une part non négligeable de la population qui vivait des discriminations et de ça. Comme j'étais globalement plus attirée par les hommes, euh, je pensais que j'étais hétéro et du coup je réfléchissais à bon maintenant je peux plus faire comme ça si ça n'existait pas donc il faut que je sois un bon, une bonne alliée un bon allié. du coup je me suis dit ben, la première chose que je vais faire c'est euh, ne pas penser que ma vie est fichue si jamais je tombe amoureux d'une fille Il je trouve que je suis tombée amoureux d'une fille quelques temps après et euh, c'est comme ça que je me suis dit ah bah ben, aussi. en fait je suis je suis bi c'est plus ou moins mon entrée dans la, dans la grande famille des LGBT comme ça alors que poli c'est très très récent ma dernière relation en monogame euh, c'est mal fini, en grande partie à cause de ça, et c'est là où j'ai dû forcément admettre « bon, je ne suis pas exclusif, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition ?» Et du coup, je me suis renseignée sur ce qui existait euh, en termes de polyamour, euh, j'ai regardé un petit peu ce que c'était l'anarchie relationnelle, j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient une relation principale, des relations secondaires, et j'ai beaucoup lu là-dessus, et globalement, ça me semble acceptable d'être une personne polyamoureuse qui peut juste avoir plusieurs relations en même temps de même d'égale importance, même si ces relations sont différentes, même s'il y a une personne avec qui on vit, et d'autres personnes qu'on voit moins souvent, c'est pas forcément des gens qui sont moins importants, et ça correspond bien à la manière dont, dont je vis ma vie actuellement. Comment tu vois la place que tu occupes dans la société pas la place qu'on attendrait que j'occupe, parce que ben quand, quand j'étais petit on a dit c'est une fille et finalement je ne suis pas une fille, j'occupe pas euh, la, la place de quelqu'un qui, qui devrait avoir une relation euh, monogame, euh, se conformer à son assignation de naissance et, euh, et, et également avoir un travail responsable alors que je suis bien partie pour avoir euh, un, un travail qui est tout sauf stable, mais ça me convient je ne suis pas dans la, dans la norme neurologique donc en plus je dois faire plein d'aménagements dans ma vie, Fait un peu hipster si je me dis je me vois en marge de la société mais je me vois un petit peu dans un circuit parallèle parce que pour moi lorsqu'on est une, une personne neuroatypique ou qu'on est une, une personne LGBT, on traverse Très souvent, une, une période un peu de flou. Moi, c'était une grande partie de, ma, enfin, une partie de ma terminale et surtout cette année-là qui vient de s'écouler. Une période de, de transition sociale où les gens m'ont beaucoup mégenré, où les gens ne comprenaient pas forcément parce que j'arrivais pas bien à expliquer. Où il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de trucs clos, où j'ai eu un ou deux cycles dépressifs. Et maintenant, ben, j'ai réussi à résoudre la plupart de mes problèmes. Je suis sur le chemin pour une transition hormonale et globalement mes problèmes s'arrangent. Et pour moi, à partir du moment où ça va mieux, eh ben, on peut euh, consacrer de l'énergie un petit peu pour les autres qui sont euh, dans, le, dans la catégorie trou noir. Donc mon travail, ma place dans la société, c'est d'aider euh, les gens comme moi, donc les gens qui sont neuroatypiques et les gens qui sont, euh, qui sont trans, qui sont bi, qui sont polis, euh, de les aider. Et euh, récemment, bah, je me suis inscrite dans une association. Mon objectif maintenant, c'est d'essayer d'aider les jeunes, les jeunes LGBT d'Angoulême à se retrouver entre eux, parce que c'est un peu ce qui manque le plus, c'est d'avoir des espaces de sociabilisation, parce qu'il n'y a aucun espace non mixte à Angoulême, il n'y a rien du tout, il y a juste bah, cette association qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Et je sais que c'est très réducteur et tout ça, mais mon, mon objectif c'est ça, c'est de, de faire du bien aux gens qui étaient comme moi avant. Est-ce que tu te sens inclus est représentée dans la société actuelle. Moi, dans ma vie, je veux faire de la bande dessinée et, euh, et c'est un, un média qui est peut-être un, peu un peu plus permissif que par exemple tout ce qui se fait au niveau des films, parce que le budget pour faire une bande dessinée, c'est pas le même que pour faire un film de deux heures, surtout si c'est un, un grand réalisateur. Donc il y a peut-être un peu plus de, de, de trucs audacieux qui sortent en, en bande dessinée, ou peut-être que c'est juste moi qui connais pas assez les films indépendants, parce que mon truc, c'est la bande dessinée. Mais effectivement, même en, en, en bande dessinée, je dois pas pouvoir en citer. On citait beaucoup à part des bouquins collectifs faits par des amis à moi qui sont justement LGBT je pense pas avoir déjà croisé une personne trans dans un, dans un livre euh, vendu en librairie grand public. Euh, et donc non, je me sens pas très représentée. Euh, les personnes autistes, c'est presque toujours des hommes, ils sont toujours cis, ils sont toujours blancs, ils, ils ont toujours des intérêts comme l'informatique ou l'astronomie, des trucs qui sont vraiment très très clichés. Et en plus, il euh, y a un peu ce truc de la représentation, de, on peut pas cumuler plusieurs caractéristiques minoritaires, on peut pas faire un personnage qui est à la fois trans et à la fois autiste, on peut pas faire un personnage qui est à la fois noir et handicapé, on peut pas faire un, un personnage qui qui est à la fois une femme, et à la fois trans, et à la fois autiste, et à la fois handicapée, parce que non, ça fait trop de choses Non Une caractéristique à la fois qui dévie de l'homme blanc cisgenre valide, etc., etc. Donc non, je me sens pas très représentée, mais ça fait aussi partie des missions que je me suis donné, de comme je compte produire des, des, des bandes dessinées et tout ça, de, de mettre le plus de personnages variés dedans. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une expérience positive liée à ton identité dont tu nous as déjà bien parlé jusqu'à présent Je pense que Internet n'aurait pas une place aussi importante dans ma vie. Une grande partie des personnes fantastiques que j'ai rencontrées dans ma vie, je les ai rencontrées sur Internet, et j'ai commencé à échanger avec elles et eux, euh, parce qu'on avait des caractéristiques en commun, parce que « ah tiens, toi aussi, tu vis ça, et eh ben, viens, on va en parler ». Et au final, ben... Ça devient des amis trop cool. J'ai rencontré Margot de vivre avec parce que je lui avais fait un dessin et, euh, et, et du coup on a commencé à discuter. Et voilà, maintenant c'est une amie, c'est trop bien. Euh, Internet n'aurait pas pris autant de place dans ma vie euh, si j'avais pas eu besoin d'être sur Internet pour tout ça et, et ça c'est chouette. Il y avait une planche de Sophie Labelle qui en parlait euh, et, qui, et la conclusion c'était euh, être trans ça m'a apporté des amis que j'aurais jamais eu comme on en a avec la, soci... avec la sociabilisation forcée à l'école. C'est vrai qu'à l'école, il y a une, une volonté de faire sociabiliser les élèves ensemble et, et, et ben en fait on les fait colmater un petit peu artificiellement alors que parfois on n'a rien en commun, alors que parfois on n'a pas du tout les mêmes besoins, euh, alors que parfois il y en a qui se font harceler pendant des années comme ça a été mon cas, que si j'avais pas eu tout ça, j'aurais pas pu être inclus dans des communautés qui maintenant euh, contiennent des amis que j'aime très fort. Est-ce que tu as déjà fait face à des réactions négatives face à une ou plusieurs parts de ton identité Est-ce que tu peux nous raconter Alors, j'ai jamais, étrangement, hein, fait face à de la, à de la biphobie ou euh, à des gens qui respectaient pas le, le polyamour. Par contre, le fait d'être trans et autiste, ça m'a amené des réactions négatives. Quand j'ai fait mon coming out euh, trans, il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont dit que ça allait prendre du temps, des gens qui m'ont dit que c'était un deuil, c'est plutôt les parents, le deuil, mais j'ai surtout eu beaucoup de mégenrages. J'ai beaucoup lu de réactions transphobes sur internet qui m'ont mis mal, mais j'ai assez rarement été attaquée personnellement. Je, je crois que le, le pire c'est avec l'autisme, parce que je ne suis pas diagnostiquée, parce que c'est très dur de se faire diagnostiquer. Euh, encore plus quand on est LGBT, par exemple, il ne faut pas dire qu'on est poli à un entretien pour savoir si on est autiste ou pas, parce que euh, les autistes, eh ben, euh, vous voyez, c'est des, des gens, ils ont déjà du mal à entretenir une seule relation, alors plusieurs, c'est de la science-fiction, vous voyez. C On m'a beaucoup emmerdée avec le, le, le fait que j'étais du coup autodiagnostiquée, que je disais « mais je me reconnais vachement dans tout ce que disent les personnes autistes que je connais » et, euh, et qu'on me disait « oui, mais non, mais t'as pas besoin de ça, mais tu es humain avant tout euh, ». C'est globalement de réaction minoritaire et globalement j'ai eu beaucoup de chance. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la vie des personnes autistes des personnes trans, des personnes bi et poly. Je vais procéder par catégorie. Je pense que pour, euh, pour les personnes trans, pour leur faciliter la vie, arrêter que ce soit un médecin qui, qui coche une case qui détermine ton genre pour le reste de ta vie. Euh, évidemment, dans l'idéal, si on pouvait genrer tous les enfants de manière neutre, euh, voilà, bon, après c'est peut-être un petit peu science-fictionnel, mais au moins si on avait un, un changement d'état civil libre, gratuit, ou enlever toute mention de sexe ou de genre sur, les, euh, sur tous les documents administratifs, déjà ce serait bien parce que le changement d'état civil, libre et gratuit, c'est cool pour les personnes transbinaires, mais pour les personnes non-binaires, ben, ça, ne, ça ne résout pas forcément le problème. Arrêter que l'assignation de naissance détermine le reste de la vie, euh, permettre un meilleur accès, genre dans l'idéal un accès euh, inconditionnel à tout ce qui est hormones, à tout ce qui est euh, testostérone, bloqueur de testostérone, oestrogène, etc. pour pouvoir faire des transitions sans être obligé de trouver un psychiatre qui va bien vouloir faire une attestation, et après trouver un endocrinologue qui va être d'accord et après qu'il va falloir les retourner pendant très longtemps. Tout ce parcours médical inutilement compliqué et surchargé, euh, juste pour ça, ça, ça sert à rien. Et que les opérations soient remboursées par la Sécu et, euh, et, et, et voilà, ça ce serait cool. Après pour tout ce qui est personnaliste, ben, ça demande plutôt une adaptation globale. Euh, mieux former les psychiatres pour pouvoir mieux détecter les enfants autistes, faire des, des, des plus petites classes d'une manière générale, parce que les, les grandes classes, ben, c'est un peu, un peu nul pour tout le monde. Regrouper un peu les, les, les, les gens selon leurs besoins, et pas selon forcément leur tranche d'âge ou quoi, sans, sans avoir cette espèce de, de, de course à la performance absolue. Permettre un peu à tout le monde d'apprendre comme, comme il en a besoin. Plus d'instituteurs pour s'occuper des élèves et de gens formés, que les gens soient formés à ce que c'est, euh, l'autisme. Pour rendre la vie quotidienne plus facile, euh, il y a beaucoup d'aménagements urbains qui seraient chouettes. Tout ce qui est indique, indiquer les directions, ça pourrait être amélioré. Il y a beaucoup de choses à réfléchir mais ça demande de, de grosses réflexions de design urbain par rapport à, à, la, à la violence qui est vécue quand on est dans la rue, quand on est autiste et qu'on a euh, le, Tous les sens qui sont extrêmement forts mais ça, ça, ça demande une, une réflexion plus poussée que celle que j'ai actuellement. Après pour améliorer la, la vie des personnes bi, euh, peut-être arrêter de supposer qu'une qu fille va forcément sortir avec un garçon, qu'un garçon va forcément sortir avec une fille. Euh, qu'une un, qu fille va forcément sortir avec un seul garçon, ou qu'un garçon va forcément sortir avec une seule fille, et euh, envisager dès l'enfance que, euh, que ça puisse être l'un, l'autre, les deux, et que les enfants puissent être non exclusifs. Parce que c'est important et que j'avais même pas idée que le polyamour ça existait avant, avant super récemment. Toutes les institutions qui sont ré réellement prévues pour que le couple ce soit seulement deux parties, sont pas du tout adaptés euh, aux couples polyamoureux. Si je, je devais absolument tout expliquer, ça ferait probablement une vidéo de trois heures, donc euh, je pense que c'est assez long comme ça. Comment est-ce que tu imagines ton avenir euh, Alors, du fait que je suis trans et autiste, euh, je pense que euh, les, les voies du travail traditionnel en CDI, euh, ça va être compliqué pour moi. Mais euh, ça tombe bien parce que c'est pas spécialement ce que je veux. Euh, que je sais qu'il y a des endroits très sympas où on peut vivre avec le RSA, donc euh, dans le pire des cas, ben, ce sera RSA. Sinon, dans le, dans le meilleur des cas, j'aimerais beaucoup ben, euh, un, intégrer un petit collectif de, de dessinateurs et, euh, et faire des bandes dessinées, avoir une vie associative à côté pour, euh, pour les personnes LGBT qui sont plus jeunes et qui ont besoin d'aide. Parler de sujets intéressants sur Internet, euh, de préférence, parce que je ne pense pas qu'Internet ça va s'arrêter demain et qu'il y a beaucoup, encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Internet, notamment en ce qui concerne la communauté francophone, parce qu'en particulier les jeunes personnes LGBT parlent pas forcément anglais, donc euh, ben, quand il y a autant de choses en anglais et pas assez en français, et ben il, faut, il faut rajouter des choses en français. C'est important. Et j'aimerais beaucoup faire des bandes dessinées. Et c'est pas grave si elles sont pas très distribuées. Si je peux faire des bandes dessinées qui, qui me plaisent et euh, qui sortent sur des vrais livres, même si c'est pas beaucoup. Quand on s'auto-édite, on a quand même une beaucoup plus grosse marge que quand on est édité par un éditeur. Donc Je trouve que c'est un choix de carrière plus viable. en fait. <rire> Pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui te regardent aujourd'hui vous êtes cool. <rire> vous êtes légitime, euh, vous n'avez pas à, euh, à être des militants absolument parfaits parce que personne n'est parfait. Donc vous n'avez pas à porter le poids entier de la communauté LGBT sur vos épaules. Si vous arrivez juste à être vous-même et à survivre, c'est un bon début. Et si après vous vous sentez bien, et ben vous, vous pouvez essayer d'être militant, vous pouvez euh, euh, descendre dans la rue pour manifester, vous pouvez euh, faire, des, faire des choses, mais euh, ce n'est pas la peine de porter le le poids du monde sur vos épaules parce que déjà votre vie elle n'est pas très facile si vous, si vous êtes LGBT ou si vous êtes neuroatypique ou quoi que ce soit donc essayez un petit peu de prendre soin de vous et, euh, et si vous avez de l'énergie à donner euh, essayez d'aider les autres parce qu'ils en ont besoin il faut pas culpabiliser euh, de sentir mieux avec les gens qui nous ressemblent parce que ben, parfois c'est les seuls gens de qu'on a à côté donc il faut pas hésiter à faire fi de tout ce qu'on appelle le communautarisme parce que ben c'est pas grave, c'est des gens qui nous ressemblent et euh, c'est souvent eux qui nous respectent le plus et c'est comme ça qu'on peut progresser et euh, qu'on est un peu plus euh, empouvoiré. Donc euh, oui, parfois on a juste besoin d'être entre nous et c'est pas grave, ça veut pas dire que vous détestez les six hétéros blancs euh, valides dans leur entièreté. C'est juste que parfois on a besoin d'être entre nous et c'est pas grave. Voilà. love. <rire> Merci beaucoup Calvin pour cette interview, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé et de participer à ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai le plus vite possible. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut sous la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.